Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et bye bye.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 Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un date te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un date de chercher sans te trouver. Je veux nous vous saluer. Je veux nous vous saluer en tant que plateforme syndicale. Pour ne pas ni mon passé. J'ai été syndicaliste. Je sais combien ça a été difficile. Souvent même, on a incompris. Et pourtant, on doit poser les problèmes que nos syndiqués vivent. J'ai vu tout le travail que vous avez fait. J'ai vu les difficultés que vous avez traversées, passant souvent par des pensions sur les salaires, passant aussi par des emprisonnements, par des menaces. Mais le plus important, c'est ce qui a été acquis. C'est que finalement, vous êtes assis avec le gouvernement pour parler. Et vous êtes parvenu à un accord. Sous plus même que l'accord, il y a eu même une trêve. Donc, je allez vous féliciter. Vous allez vous féliciter pour tout le travail que vous avez abattu. Pour des Ivoiriens que vous ne connaissez même pas physiquement mais ce sont des êtres humains. Diriger, c'est là de rendre possible le souhaitable. C'est ça. Est ce qu'on souhaite, est ce qui est possible. Et au milieu du souhaitable, et de ce qui est possible. Le dirigeant qui va essayer de mettre en relief le possible ce que le gouvernement ou les dirigeants sont capables de faire. Je veux nous saluer vous direz aussi YACO tout ce que vous avez vu. Mais c'est comme ça. En tout cas, merci pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Merci pour vos syndiqués. C'est un devoir pour moi d'être là. moi, nous créions la plateforme nationale Tu étais déjà à l'autre côté. En 2015, quand nous avons mis en place cette structure transversale qui a mobilisé toutes les familles d'emploi du secteur public. Les six familles en une seule structure, c'était une première au-dehors des, des anciennes centrales. Mais c'était la première fois que les fonctionnaires réussissaient à faire cette cohésion et cette jonction de la force. Et pendant que nous avons mené cette lutte en 2017, tu as trouvé les moyens de là où tu étais, et ça je le dis aujourd'hui, de là où tu étais, de me joindre, je crois que c'était en avril ou mars 2017, et tu m'as dit, frère, je te suis d'ici, je t'ai mais, regarde ah, télévision avant de dire. C'est une prison. Voilà, donc, je te suis et je vois tout ce que, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, tout ce que vous êtes en train de faire. Et j'avoue que je vous admets le combat. Mais je voudrais te dire, je suis aussi tout ce qui est dit sur toi. On te traite de vendu, de quelqu'un qui a rendu, reçu l'argent. Tu me ressembles un peu. Je c'est un sur le Et tu m'as dit, je vais te donner un conseil. Ce qui compte en, en, en milieu syndical, c'est le résultat. Bah toi, quand le résultat va venir, tout ce qu'ils disent, donc ils vont le lier. Avec deux proverbes, comme tu as emballé sur <rire> Le premier, tu dis qu'on porte toi comme le bois vert. Qui plie sans rompre. Mais si tu le comportes comme un bois sec, comment te casser pour faire du feu avec toi? Ça veut dire qu'il faut éviter l'agilité. Il faut être flexible, il faut négocier. Le deuxième proverbe, qui a dit qu'on soit comme une rivière. As, je ne sais pas si tu t'en souviens. Tu épouses les contorsions du relief pour aller à la mer, qui est l'objectif final. Ça veut dire qu'il faut savoir t'adapter dans le combat. Est adapté à ceux qui sont en face. Ces deux proverbes-là, jamais fait un peu bien, Un peu bien et une sorte de, de leitmotiv. Like J'ai un livre qui va sortir bientôt, je parle de ça. Parce que c'est un moment important. Donc, je tenais à te dire merci pour ces conseils. Ces conseils qui nous ont permis, in fine, en 2017, de gagner. Sur cinq points que nous avions dans notre plateforme révendicative, la question de la retraite, une réforme avait remis en cause les avantages des pensions de retraite et avait réduit les pensions et supprimé un ensemble d'avantages de plan social pour les deux pièces de la Nous avons réussi à réinstituer tout ça grâce à la lutte. Il y avait un stock d'annulés de de tous ces. SDA, on parlait tout le monde de 249 milliards de pensées que le gouvernement avait visé de plus payer, que nous avons fait payer, et qui continue d'être payé maintenant. Aujourd'hui, il n'en reste que 15 000, pratiquement les 120 000 fonctionnaires qui viennent reçu l'argent. Certains avec des montants de 20 000, 20 millions de francs, 25 millions, à nous se trouvent. Nous avons réussi à faire une obligation. Tous les fonctionnaires qui n'avaient pas de gris particulier, comme les enseignants de la de la Santé, ont pu réinstituer des cotisations syndicales de la sorte, qui avaient été bloqués pour aux au syndicat débuté. Donc c'était la liberté syndicale et Donc 5 points sur 5. Voilà. Au bout de ça, nous avons signé un accord avec le Très social dans la vision du donnant donnant. Et de s'adapter aux réalités. Et cet accord-là, pendant cinq ans, la plateforme nationale a respecté nous dépit de tout ce qu'on a pu nous dire. Et pendant ce temps, nous avons continué à travailler. L'accord s'est achevé cette année, 2022. Donc, 2000, euh, ça, 2000, euh, 27, 2017, 2022. Cinq ans, et nous avons respecté notre part d'accord. Le gouvernement également a respecté sa part. Au bout de ces cinq ans, la plateforme nationale encore a travaillé sur le terrain, a mobilisé les fonctionnaires et a demandé au gouvernement, qu'est-ce qu'on fait Nous sommes à la fin de l'accord. Est-ce qu'on le prend avec là Ou bien on discute <rire> Ils ont accepté de discuter. Le premier ministre, Matikashi, la ministre et tous les ministres ont dressé la table et ils nous ont invités à nous asseoir. Et nous avons été aussi avec tous les autres syndicats. Au bout du compte, sur 350 milliards que nous avions obtenus en 2017-2022, pour cette année, pour 5 ans, nous sommes à 1225 milliards que nous avons amené l'État à payer à tous les fonctionnaires en leur donnant, en leur améliorant leur. Donnant, en leur les allocations familiales été appliquées depuis 60 ans, 2500 euros. Les indemnités de logement ont été améliorées. Les indemnités de transport ont été améliorées. Et nous avons même réussi à instituer un nouveau droit. Parce que la plateforme a demandé que les fonctionnaires aient enfin encore un 13e mois de salaire, ce qui n'existe pas depuis 60. Et le gouvernement a concédé en nous demandant de réarticuler notre, notre demande, mais comme nous sommes dans un... Le rapport de demande nous avons accepté d'appeler ça une prime exceptionnelle de fin d'année qui constitue les 33,33% du salaire brut du fonctionnaire au mois de décembre. Et cette prime-là est payée entre le 1er et le 10 janvier de chaque année, permettant aux fonctionnaires de, aussi dans les supermarchés en décembre, d'acheter aussi des choses et d'avoir des qualifiés. De <rire> Donc, chers frères, voilà les nouvelles. Et nous avons réussi à mettre en place des cadres de discussion que le gouvernement a actif a décrit. Donc aujourd'hui, à la base, dans les ministères, il y a des cadres de discussion formels et bientôt, les négociations sectorielles vont démarrer. Partout, dans les ministères, il y a instruction de mettre en place ces cadres-là pour que la paix sociale, la trêve sociale que nous avons signée puisse être maintenue. Donc, voilà les nouvelles. La plateforme continue de travailler. Cette fois, en utilisant le dialogue que nous avons poursuivi, nous avons pu arracher ce que nous savons. Et nous avons encore signé notre aide de 5 ans, permettant ainsi au gouvernement d'avoir les dépenses, de mobiliser les ressources, et alors, à nous de faire notre travail des syndicalistes, qui est de négocier. C'est quand il n'y a pas de négociation qu'on utilise l'empatale qu'est la grève. Donc voilà, chers frères, les nouvelles que tu trouves ici, dans quel état tu nous trouves, et nous continuons ce combat-là. Et nos structures de base sont aujourd'hui au travail pour arracher encore bon au niveau sectoriel d'autres avantages. Qui se, se radicalise, il se marginalise. Qui se radicalise, il se marginalise. Beaucoup ne le comprennent pas aujourd'hui quand je parle. Et quand je parle, je parle par expérience. Vous avez obtenu tous ces avantages des fonctionnaires du Côte d'Ivoire. Cette eu est mort? en utilisant l'arme de la négociation du dialogue. Négocier, ce n'est pas être faible. C'est quand les négociations sont bloquées, on a recours à ce que tu as appelé l'arme de la, la grève. Mais je pense que réussir à fédérer les syndicats au sein d'une plateforme, ce n'est pas chose aisée. Surtout dans ce pays où tout est politisé. Nous vous féliciter. Vous dire que nous, on est dans une démarche participative. C'est-à-dire, si tu veux concevoir un projet de société, il faut éviter de coiffer les gens à leur absence. <rire> <'est> -à <rire> gens à leur absence. <rire> Donc, il voilà. faut aller vers les fonctionnaires, parler avec eux, cartographier leurs besoins tenir compte dans tes projets. Je ne suis pas d'avis qu'il y a, y, a, y, a, y a des groupes qui sont là, qui savent tout. Ce n'est pas vrai. Et il faut que ça parte de la base vers le sommet. C'est comme ça que non, je veux faire ma démarche. Je vais reviendrai ici, à cette occasion que je puisse parler avec vous. Parce que nous parlons d'avenir. Bon, je veux partager l'espoir avec vous. Bon, je vais parler d'avenir avec vous. c'est très important. Bon, le passé, il y a eu des douleurs. Mais le passé, il faut en tirer les enseignements. Reorienter les choses, améliorer ce qu'on peut améliorer. Quand on sort de, de prison, on l'ai déjà dit, on ne sort pas d'une piscine comme on est entré. On rentre sec, on C'est comme ça. Moi, je veux parler à la Côte d'Ivoire, plus rien. En me servant cette expérience-là. Je veux le de syndicalistes Je suis content du narratif qui m'a été fait. Comment vous êtes arrivé à la terre Il y a eu des moments très difficiles pour votre premier responsable. Et je tais dans ma cellule et je tu me retrouve en lui. Quelqu'un cherche à améliorer les conditions de vie, de ses syndiqués, de ses concitoyens. On nous traite des vendus. De, de tout ce qu'on pouvait Malheureusement, c'est la vie des leaders. Aujourd'hui, tu es d'accord avec moi qu'ils ont oublié tout ça. C'est la vie des liassements. Voilà. <rire> Alors que, si on n'avait pas emprunté ce chemin de la négociation, tu seras aujourd'hui en train de négocier la libération. Tout à fait. Laissant de côté l'essentiel. Nous, Nous sommes dans ça. une société qui fait la promotion de l'emballage et qui oublie le contenu. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Nous hum. sommes dans une société qui fait la promotion des l'emballage et qui oublie le contenu. Le contenu, c'est demain quand tu n'es plus là, tout le monde saura que c'est grâce à la lutte oui. que tu as menée, grâce aux injures oui. que tu as essuyées, des syndiqués, oui. mais grâce aux menaces aussi auxquelles tu as fait face oui. des dirigeants que finalement est ce résultat. Tu as planté un arbre et tu sais là, il y aura demain.